Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'ai envie de vous parler dans cette vidéo des objectifs du temps de l'argentique. Alex m'en parle souvent sur Messenger. Hello Alex Allez c'est parti J'aime bien me balader dans des boutiques de revente d'occasion ou même des brocantes pour chiner un peu et notamment regarder s'il y a du matériel photo intéressant. Alors il y a des objectifs qui sont très intéressants et qui ont un rendu euh, particulier. Ils sont tout à fait compatibles avec les appareils photo numériques à l'aide d'une bague d'adaptation. Alors il y avait une brocante euh, proche de chez moi, il y avait un vendeur qui vendait un appareil photo argentique avec un objectif monté dessus. Donc l'appareil photo c'est celui-là, c'est un Zenith E, donc euh, je crois de mémoire euh, euh, qui m'en demandait euh, 15 euros. Donc, en fait, en regardant de plus près, je vois qu'en fait, c'est un objectif qui était monté dessus, qui ouvre à f2. Je me dis, tiens, ça peut valoir le coup de, de l'essayer. Allez, je tente la petite négociation à 10 euros. Il accepte. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est surtout l'objectif argentique et son coût très bas. Donc, je n'ai pas utilisé euh, l'appareil photo argentique, bien que cela peut être intéressant. Hein, mais c'était surtout pour utiliser l'objectif. Donc, j'observe le matériel et ici, je vois qu'il s'agit d'un objectif Helios 44.2. Je vois que c'est un 58mm, donc l'objectif c'est celui-ci, donc là j'ai monté une petite bague d'adaptation, je vous en parle après, euh, donc c'est un objectif qui ouvre à F2, c'est un objectif russe, donc je me suis renseigné un petit peu. Euh, je vois qu'en fait à ce prix bah, j'ai fait carrément une bonne affaire je me dis tiens bah, c'était un super bon plan bah, tant, tant mieux quoi donc euh, du coup bah, ce que, après renseignement ce que j'observe bah, c'est que c'est un objectif qui est réputé pour avoir un bokeh tournant donc en fait euh, le flou d'arrière-plan donne l'impression de tournoyer alors, vous pouvez voir des exemples d'images sur mon blog, je vous mets le lien en description de cette vidéo, et voilà, j'ai fait quelques essais, mais c'est un article qui date un petit peu euh, d'un petit moment, mais euh, voilà, vous, vous verrez euh, euh, les images que j'ai réalisées euh, dessus. Et là, je me dis, tiens, il euh, y a du potentiel avec des objectifs, donc euh, qui doivent sûrement avoir un rendu particulier donc euh, bon, l'intérêt c'est surtout la possibilité d'obtenir et utiliser des objectifs avec un caractère unique donc après je ne suis, suis pas un grand fan de l'argentique mais voilà ces objectifs m'intéressent surtout pour leur rapport qualité prix et euh, bon, j'en recherche pas spécialement, mais s'ils permettent de pouvoir obtenir un rendu particulier et unique, pourquoi pas Donc, je jette toujours un petit coup d'œil pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant euh, avec un objectif de ce type. Donc, l'intérêt, c'est que ces objectifs sont toujours vivants et euh, ils peuvent tout à fait être utilisés et donner d'excellents résultats sur des appareils photo numériques. Alors, dans votre famille ou euh, si vous avez des connaissances autour de vous, vous avez sûrement une personne qui possède du vieux matériel photographique avec un appareil photo euh, argentique. Donc, pourquoi euh, ne pas regarder au niveau des objectifs, par exemple Donc, moi, voilà, j'ai demandé à mon père euh, ce qu'il avait ou ce qu'il pouvait avoir et euh, bah, il m'a affilé un Minolta. Donc, du coup, euh, c'est un X300 et avec un 50 mm f1.7 donc du coup j'en ai même un deuxième puisqu'il avait un deuxième Minolta aussi effectivement et euh, un deuxième objectif donc c'est le même que celui-là à quelque chose près donc euh, je n'ai pas regardé les différences mais c'est aussi un 50 mm 1.7 alors ainsi qu'un zoom donc le 70-210 c'est un objectif Minolta et c'est l'objectif que j'ai utilisé pour photographier la lune euh, dans l'étude de cas dont je vous parle euh, dans mon livre que j'ai écrit La pose Longue donc je vous mets le lien en description euh, aussi pour le livre alors, pour pouvoir monter des objectifs argentiques euh, sur des appareils photo numériques, il vous faut une bague adaptateur. Donc, c'est un système qui permet d'un côté accueillir l'objectif argentique au format de la marque de l'objectif et de l'autre côté, avoir le format qui permet de le visser, donc de visser l'objectif. Donc, voilà. En fait, c'est aussi, ce, aussi simple que ça. En fait, vous devez avoir une bague, Adaptateur pour le fixer à votre appareil photo. Attention tout de même parce que ce type de bague ne communique pas avec le boîtier, donc avec votre appareil photo. Avec ce type de bague, vous n'aurez donc pas d'autofocus euh, ni de contact numérique qui vous permet d'obtenir les exifs, c'est-à-dire les réglages utilisés pour vos photographies réalisées, sauf si l'objectif euh, communique et il me semble dans ce cas qu'il doit avoir une puce. Donc voilà. Si vous êtes chez Nikon, normalement vous pouvez monter directement les objectifs sur vos boîtiers numériques. Alors après ça dépend de l'année de construction quand même de votre objectif, il peut y avoir des exceptions. Donc Nikon a normalement gardé le même format et les boîtiers sont motorisés sauf pour les hybrides. Donc dans ce cas une bague d'adaptateur est nécessaire je pense. Je connais pas très bien le système Nikon mais je vous invite à vous renseigner si vous recherchez plus d'informations là-dessus. La plupart des objectifs argentiques sont pour la majorité sans autofocus, mais il y en a quand même qui sont avec autofocus. Donc l'invention de l'autofocus date quand même de la fin des années 70. Voilà, les amis, je voulais vous parler d'objectifs argentiques parce que c'est des objectifs qui restent utilisables et euh, aujourd'hui les objectifs numériques coûtent très cher, donc selon le format de votre appareil photo. Donc il y a des objectifs qui peuvent vous permettre en plus d'avoir un rendu particulier et peut-être vous apporter une signature particulière aussi. Donc pourquoi pas essayer euh, Ça permet d'avoir des objectifs à bas coût, donc un bon rapport qualité-prix, et euh, de se faire plaisir voilà, avec des beaux flous d'arrière-plan, avec un caractère unique. Notamment ici, là, le, le Helios 44-2, euh, j'étais étonné de trouver ça, donc pour franchement 10 euros avec l'appareil la, photo argentique. Franchement, euh, c'était une belle surprise. Bon, après, ce n'est pas un objectif que je vais utiliser tous les jours non plus, mais voilà, pour essayer, pour s'amuser un petit peu, euh, voilà, pour 10 euros quoi, euh, trouver d'occasion sur une brocante, euh, voilà, pour, ça, ça se laisse tenter en fait. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis